Fait. Gloire à Dieu, merci Seigneur, bénis-toi tu ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia, je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur ce soir Bonsoir, adorateurs et adoratrices, ça, ça fait un bon moment que je suis passé Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour vous saluer et pour vous, vous dire aussi que j'étais beaucoup absent ces derniers temps à cause vraiment de ma formation, surtout. Et je ne me sentais pas aussi bien, mais Dieu a été fidèle. Et <coughs> par sa grâce, nous sommes encore là ce soir. C'est ça l'essentiel. Nous n'avons pas baissé la main dans le Seigneur nous n'avons pas arrêté de le prier. Malgré toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes restés attachés au Seigneur. Et je crois que cela aussi a été votre réalité. Chacun de vous est resté attaché au Seigneur dans ses défis, dans ses difficultés personnelles. Et dans toutes ces choses, le Seigneur a été là. Et sachant que les difficultés ne sont pas synonymes de l'absence de notre Dieu à nos côtés. Et j'ai réalisé et je l'ai souvent prêché, Dieu n'est pas dans notre vie pour nous éviter les problèmes. Il est là parce que justement les problèmes vont venir pour nous donner de les vaincre. Et c'est pour cela que c'est une grâce d'avoir le Seigneur avec nous. Parce que s'il n'était pas là, certainement le poids des problèmes pourrait nous emporter. Il y a des gens peut-être qui allaient mettre fin carrément à leur vie, à leur existence sur la terre, des hommes à cause du poids, de la pression, des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Mais c'est certainement grâce au Seigneur que malgré toutes ces difficultés, ces personnes ont tenu bon et sont restées encore attachées au Seigneur, sont restées encore vivantes pour la gloire de Dieu, pour accomplir leur destinée pleinement à la gloire de Dieu. Il n'a jamais dit que ce sera facile, mais il a dit qu'avec les tribulations une chose à suivre, est sûre, c'est qu'il sera de notre côté, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Ce soir, je voudrais encore vous saluer, chacun de vous, vous adresser mes salutations, vous dire de tenir aussi bon, de nous soutenir en prière, de nous soutenir continuellement, en prière surtout d'intercession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment très important, surtout quand nous ne voyons pas un frère ou une soeur qui n'est euh, pas sur la plateforme ou bien sûr en direct. Il est bon de toujours intercéder pour tous ceux qu'on ne voit pas, pour tous ceux dont on n'a pas les nouvelles, parce que nous ne savons pas dans le secret ce que ces personnes vivent euh, comme discuter. Et le Seigneur nous a pas mis ensemble en vain, il nous a mis ensemble pour que nous partageons euh, une vie de communauté. Cette plateforme est une communauté, et cette communauté est une communauté euh, au sein de laquelle l'amour de Dieu doit effectivement régner. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose davantage sur vous. Gloire à toi Seigneur, merci infiniment, Béni soit tu ta grâce. Merci infiniment, merci, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es élevé, merci parce que tu es glorifié, merci parce qu'il n'y a point de Dieu semblable et comparable à toi, merci parce que tu es le chemin de l'excellence, le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, je veux te dire merci, je veux bénir ton Seigneur, je veux te rendre toute la gloire parce que tu es excellent, parce que tu es vivant, parce que tu es réel à toi sur la gloire ce soit encore Seigneur pour cette occasion que tu me donnes de pouvoir aussi au oh, roi des nations parler de ta part ce soit devant tes adorateurs, devant tes adoratrices, devant, oh Dieu de gloire, toutes ces personnes que tu as choisies sur cette plateforme et qui tiennent depuis un bon moment, depuis, oh Dieu de gloire, des moments, des temps, et malgré tout ce qui s'est passé dans la vie des uns et des autres, dans la vie des unes et des autres, Seigneur, ces personnes sont encore là. Et ces personnes veulent te rendre toute la gloire. Je veux donc joindre ma voix à la voix de toutes ces personnes, Seigneur, des de gloire qui sont connectées ce soir, et toutes ces personnes mais qui ne sont pas aussi connectées. Seigneur, toi qui sais ce que chacun vit dans le secret, ceux dont on n'entend pas parler, ceux qui sont silencieux, ceux qui certainement aussi se font rares, ou ceux qui traversent une quelconque situation, toi qui sais toutes choses, Père, nous te prions, d'étendre ta grâce sur la vie de cette plateforme, et sur la vie de toutes ces personnes qui sont rattachées à cette plateforme, afin de leur faire du bien, de les fortifier, à demeurer attaché à ta parole, à ta puissance et à ta grâce. Tu es le Dieu fidèle, Tout-Puissant, mon âme te loue te magnifie, t'exalte. Il n'y a point de Dieu semblable et comparable à toi. Reçois toute la gloire ce soir. Béni sois tu pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur, oh pour la vie d'un adorateur, pour la vie d'une adoratrice. Béni sois tu pour la vie, oh de la gloire tout puissant de tes serviteurs, de tes servantes, qui sont connectés, de tous ceux qui sont aussi connectés, mais qui sont avec toi et que tu connais du haut des cieux que la gloire te revienne pour leur vie. Merci Seigneur de ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu ta grâce et ta fidélité. Merci parce que tu es celui qui nous soutient, tu es celui qui est notre force, tu es celui qui nous détient, tu es celui qui tient nos vies par, par, par ta main puissante, tu es celui qui tient nos vies par sa grâce, tu es celui qui tient nos vies par sa puissante main. Tu mérites toute la louange et la gloire, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être ovationné. Tu mérites d'être magnifié, tu mérites d'être glorifié. Il n'a point de Dieu semblable et comparable à toi. Tu y règnes à jamais. Gloire à toi, sauveur de l'humanité. Béni sois-tu tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais encore rendre la gloire à ce Dieu qui a été avec chacun de vous. Je voudrais encore rendre la gloire à Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui ont été vraiment visités par une certaine tribulation pour des personnes qui ont été éprouvées, des personnes, des frères ou des sœurs qui ont perdu des parents, des proches. Je voudrais encore une fois de plus saisir cette opportunité pour vous présenter euh, mes condoléances de façon personnelle et vous dire « Yako » au nom de Jésus-Christ, « Nazareth, tenez bon » Et que la grâce de Dieu continue de vous fortifier. Et il n'a jamais dit que nous ne passerons pas par ces difficultés, mais il a dit que dans toutes ces choses, nous devons le regarder. Dans toutes ces choses, il tient notre vie entre sa main. Mara kobo bo, shekete. Il si Jésus sauve si la croix. De jour, de nuit, il pleut qui naît, il nous conduit. Il calme les rages, nuages de nos vies, il nous donne sa paix. Personne ne peut nous aimer qu'en lui-même, sans son sang pour nous. Oh quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh quel ami, quel ami, il est Jésus. Il calme le rage nuage de nos vies. Il nous donne sa paix. Personne ne peut nous aimer quand lui nous aime Vincent, son, son pour nous Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus, oh, quel, ami, quel, ami, il est Jésus. quel ami, oh quel ami, quel ami, il est Jésus, quel ami, oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, il calme le rage nuage de ta vie, il te donne de sa paix. Personne peut te mettre, mais sans pour toi. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Hallelujah. Oui, quel ami fidèle, quel ami glorieux, quel ami puissant, quel ami excellent, quel ami de gloire, de richesse, de force, quel ami fidèle. Oui, son nom s'appelle fidélité. Oui, dans toutes ces choses, il demeure fidèle. Dans toutes ces choses, il demeure avec nous. Même si nous sommes attaqués, même si nous sommes oppressés, même si nous sommes humiliés, même si les difficultés sont en train de vouloir nous écraser. Nous réduit à néant. Mais il y a un ami fidèle qui est avec nous. Il y a un ami fidèle qui nous tient. Il y a un ami fidèle qui ne nous abandonne pas. Il y a un ami fidèle à ses paroles, à ses promesses. Il a dit à ses premiers disciples, je ne vous laisserai pas au félin. Et cette parole est valable pour nous. Et effectivement, nous voyons sa fidélité. Et chacun de nous peut témoigner effectivement. Que dans les difficultés il manifeste toujours sa fidélité sa loyauté Il dit même si nous sommes fidèles lui demeure fidèle pas parce que il, il pas parce que il, il, il, se, il se plaît dans notre infidélité mais parce qu'il a sa nature de fidélité parce qu'il a sa nature de fidélité souvenez-vous le monde était rebelle à dieu le monde était détenu de dieu mais c'est en ce moment que la Bible dit que Dieu a manifesté son amour pour le monde au point où il a décidé lui-même de descendre dans la personne de Jésus-Christ pour racheter ce monde. Dans sa fidélité, et parce qu'il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à sa propre parole. Dans sa parole, au commencement, il avait décidé de sauver l'homme. Sauver l'homme, accorder à l'homme, oui, la vie éternelle. Il avait décidé d'accorder à l'homme la vie éternelle. Il avait décidé de donner à l'homme de vivre éternellement. Il avait donc décidé depuis le commencement de sauver l'homme. Et donc, à travers cette parole, il est resté fidèle à sa parole au point où même quand l'homme a décidé de renoncer à la fidélité, à sa fidélité de la vie, à la de la parole de Dieu, même quand l'homme a décidé de ne pas obéir à son Créateur, lui, il a tenu à faire, à accomplir cette promesse. En envoyant d'abord des prophètes avant l'arrivée de Jésus-Christ, il envoyait des prophètes pour, pour orienter les hommes sur le chemin, orienter les hommes dans le sens de l'accomplissement de sa promesse qui était de sauver l'homme, de le maintenir, de lui accorder l'éternité. Parce qu'il avait dit à Adam et Ève, « Si vous ne touchez pas ce fruit, vous allez vivre éternellement. » Ça veut dire qu'il y avait un projet d'éternité pour la vie de l'homme. Il y avait un projet de l'éternité que Dieu avait arrêté concernant l'humanité. Et donc, tant bien que l'humanité s'était détenue de lui, mais lui, il n'a pas changé cette vision. Avec le temps, avec les époques, malgré les temps qui se sont passés, qui se sont déroulés, malgré la rébellion de, de, de l'humanité, malgré tout ce que les hommes ont fait, mais ce Dieu-là a tenu jusqu'à envoyer finalement son Fils unique, afin que maintenant, par Jésus-Christ, le salut éternel soit possible. Il a payé ce prix. C'est-à-dire qu'il a tenu à ses promesses. Voici la fidélité de Dieu. Voici ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que restez sur sa parole. Restez sur sa parole. Et dans cette fidélité, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Dieu ne quitte pas en vérité l'homme. C'est l'homme qui quitte Dieu. Et c'est pour cela que parce qu'il est fidèle à sa parole, il va sur elle pour l'accomplir. Et s'il dit qu'il va, il va pas nous abandonner, effectivement, il abandonnera pas. Mais c'est parfois nous qui pouvons penser qu'on a donné à cause de ce qui nous arrive que nous ne comprenons pas, toujours. Mais nous voulons bénir son nom ce soir. Je veux bénir son nom pour vos vies. Je veux bénir son nom pour la vie de tous ceux qui souffrent dans le silence. Je veux bénir son nom du Seigneur Jésus-Christ pour la vie de chacun de vous. Je veux bénir son nom pour tous ceux qui sont dans le secret, qui ont leurs défi personnel dans le secret, qui vivent leur réalité dans le secret, qui connaissent... Les moments difficiles dans le secret, qui n'osent même pas parfois en parler publiquement, parce que les poids des difficultés sont tellement que ces personnes n'ont pas la parole facile pour s'exprimer. Mais voici, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de toutes ces personnes. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun de vous. Je rends gloire à Dieu parce qu'Il est fidèle, parce que je sais que dans toutes ces difficultés, Il reste fidèle, Il n'abandonne pas. Il est comparable à lui-même. Il n'est pas semblable au Fils de l'homme. C'est pourquoi il, est, il reste fidèle, même quand l'homme est infidèle. Que toute la gloire lui revienne. Ce soir, c'est encore une occasion pour toi de lui dire merci. Merci pour ta vie. Tu vas encore bénir le nom de ton Dieu, où que tu sois. Adresse une parole à ton Créateur. Dieu lui, Seigneur, merci encore pour cette opportunité que tu me donnes ce soir, de m'approcher de toi, parce que c'est toi ma force. En toi, je trouve mon espoir, mon espérance de gloire. Mora bo shabayam de breit. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce, pour la vie de chacun de nous, pour la vie de tous ces mamans qui sont connectés, pour la vie de tous ces papas, pour la vie de tous ces frères, pour la vie de tous ces sœurs, pour la vie de tes servants, de tes serviteurs, pour la vie de tes adoratrices. Le plus important, c'est pourquoi tu as dit que peut donner un homme en échange de sa vie, de son âme, que peut donner un homme en échange de son salut. Oui, car l'âme vaut plus, vaut plus que toutes les richesses de la terre. C'est pourquoi je veux te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Sois loué, sois exalté, Père. Mon âme gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu, ta faveur. Merci encore pour tout ce que tu bien fait. Sois élevé, sois glorifié à jamais au nom de Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur. Dieu, nous te rendons toute la gloire, ce soir encore nous voulons te dire merci, ce soir encore nous voulons te bénir, ce soir encore nous voulons te rendre toute la gloire, parce que tu le mérites, tu es le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le roi des nations, le père des esprits, que le nom du Seigneur soit glorifié davantage dans la vie de chacun de vous, Alléluia, Alléluia, soyez encore bénis davantage, adorateurs, adoratrices, que le Seigneur vous fortifie davantage, que sa main puissante repose sur vous, que son esprit vous fasse du bien davantage, qu'il vous conduise dans sa voie, que sa main puissante vous conduise à dominer là où l'ennemi voulait vous dominer, que sa main puissante vous fortifie là où vous êtes tombé, que sa main puissante vous fortifie et vous maintienne dans sa présence. Le plus important, ce n'est pas ce que nous traversons, mais c'est ce que nous, nous pouvons tenir. Alléluia. Dieu n'a pas peur que nous soyons confrontés aux difficultés, mais sa préoccupation. Est-ce que nous garderons la foi dans ces moments difficiles La Bible dit, il dit un jour à son serviteur, Pierre, son disciple, Pierre, il dit, Pierre, Satan a voulu te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Satan a voulu te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Je me pose donc la question de savoir pourquoi Face à l'attaque de l'ennemi, contre la vie de son serviteur, de son disciple, la seule chose qui intéresse le Seigneur, c'est de prier pour sa foi. Parce qu'il sait très bien que tant que Pierre a foi en lui, que sa foi demeure, les attaques ne pourront pas prévaloir contre lui. Les attaques ne pourront pas prospérer contre lui. Il n'a pas peur des attaques, mais il a peur de, la, de comment on va réagir face aux attaques. Et donc c'est pour cela que sa préoccupation était donc de prier pour que la foi de Pierre demeure. alléluia Parce que lorsque la foi d'un homme meurt, cet homme ne vit plus en réalité. C'est la foi qui envoie l'espoir. C'est la foi qui enjambe l'espérance. La Bible dit que Christ amant, c'est l'espérance de la gloire. Mais cette espérance de la gloire, part de la foi. C'est parce que tu as foi que tu espères. C'est parce que tu as foi que tu espères à la gloire en Christ. Mais lorsqu'il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance et il ne peut plus avoir de gloire. Alléluia. Ténom bon. Alléluia. Serons-nous les coudes. Alléluia. Encourageons-nous. Alléluia. Prions les uns pour les autres, surtout pour nos foi, pour nos différentes foi. Prions les uns pour les autres. Encourageons-nous à démérer davantage, attachés au Seigneur, à la grâce de Dieu. La pour pouvoir dire quelque part... Faites de sorte que personne ne se détache de la foi. Personne ne se loin de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Et le message que Jésus-Christ est venu annoncer sur la terre, c'est le message de la foi. C'est pourquoi il a dit le Fils de l'homme reviendra. Mais est-ce que quand il va revenir, il va trouver la foi sur la terre La seule chose qui le préoccupe, c'est notre foi. Alléluia. Les discutés vont venir. Les tribulations peuvent arriver sur nos chemins. Des moments de tribulation, de troubles arrivés. Mais c'est la foi qui importe. Et c'est notre foi en lui que Dieu regardera pour changer la situation. Pour nous donner de, de triompher de la situation. Gloire à son nom. Que son nom soit élevé. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci encore pour tout ce que tu fais, pour notre foi que tu bâtis. Je prie que tu nous fortifies dans notre foi en toi. Seigneur, tu sais, oh Dieu de gloire, tu puisses en ce par quoi chacun de nous passe. Tu sais ce par quoi nous sommes passés déjà. Les tribulations dans la vie des uns et des autres, dans la vie des unes et des autres. Tu sais ce par quoi chacun passe. Les défis personnels auxquels chacun, oh Dieu de gloire, est confronté. Mais une seule chose est sûre, c'est que nous avons besoin de toi. Pour fortifier notre foi, afin que nous puissions demeurer attachés à toi, pour expérimenter la gloire à venir. Parce que tu as dit tant que nous croirons, oh Seigneur, nous verrons ta gloire. Tant que nous croirons, nous verrons ta gloire. Tu as dit, n'est-ce pas Oh, Dieu de gloire, au oh, seul Morabillon de Brady Mauski de, de Brady, ton ami personnel Lazare. Tu as dit ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, si vous avez foi en nos thèmes si vous avez foi, vous verrez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se voit à travers la foi. Au nom de Jésus-Christ soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ soit glorifié. Oh my God, break skin the low. Rashi kanta ba ba ba ba ba. Oh mara kutuski de breaki raboski ndamayon de boski de pre. Non, j'ai ton besoin de toi, Père. De toi, seul j'ai besoin de toi J'ai tant besoin de toi, paix De toi, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai tant besoin de toi Seigneur, d'avoir tant besoin de toi Un adorateur a tant besoin de toi une adoratrice a tant besoin de toi. Seigneur, nous aurons toujours besoin de toi. Parce que tu es notre force. La dit c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, c'est toi notre capacité. C'est toi notre capacité, notre force, notre appui. Seigneur, comment ne pas te rendre toute la gloire. Comment ne pas te bénir pour tout ce que nous traversons. Comment ne pas te dire merci. Comment ne pas encore dire, Seigneur, tu es fidèle, tu es bon. Seigneur, ce n'est pas quand tout va bien que nous devons t'adorer. Mais nous devons t'adorer même quand tout va mal. Parce que ta parole déclare que même quand nous t'abandonnons, toi tu n'abandonnes pas. C'est-à-dire que même quand ça ne t'arrange pas, toi tu restes là et tu espères que nous puissions revenir à toi. Tu veilles chez nous, tu combats pour nous, même indépendamment de notre état, indépendamment de notre conduite, tu veilles chez nous Seigneur. Et comment ne pas aussi te rendre la pareille, comment ne pas manifester aussi, fais cela aussi, vis-à-vis -vis de toi. N'est-ce pas que dans la loi des hommes, rendez aux hommes, c'est que les hommes vous rendent n'est-ce pas que au depuis si les gens nous font de bien, nous devons se leur rendre l'appareil Si toi, tu fais ça pour nous, comment ne pas aussi en retour manifester Oh Dieu, de gloire, tu puisses en cette fidélité vis-à-vis -vis de toi. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je réponds mon cœur ce soir devant toi. Oh Dieu, merci de m'avoir fortifié dans le temps difficile que j'ai traversé ces derniers temps. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton nom. Merci parce que, Père, je ne suis pas la seule personne à passer par le monde difficile. Mais Seigneur, tu sais tous ceux ou toutes celles qui sont aussi confrontés à la difficulté d'une manière ou d'une autre. Mais je veux bénir ton nom pour la vie, je veux te rendre toute la gloire pour la vie. Je prie aussi pour toutes ces personnes qui se font rares sur la plateforme. Seigneur, pour une raison ou pour une autre, nous les confions en toi. Nous les confions en toi afin que tu puisses les garder. Nous les confions en toi afin que tu puisses, au oh Dieu de gloire, te souvenir d'elles et les maintenir attachés à toi. Car pour toi, ce qui est important, c'est que nous ne puissions pas relâcher la foi. Nous ne puissions point abandonner ta main. Parce que celui qui t'abandonne, il abandonne la vie. Celui qui t'abandonne, abandonne la richesse, la vraie richesse. Celui qui t'abandonne, il abandonne la vie éternelle. Celui qui t'abandonne, il, ab... il s'abandonne à la mort. Celui qui t'abandonne, il, il s'abandonne au désespoir. Il s'abandonne au diable. Il s'abandonne au péché. Les, les anciennes choses reviendront faussement, lui, le monde des ténèbres va faussement envahir sa vie. Mon Dieu, celui qui t'abandonne, abandonne, abandonne l'éternité. C'est pourquoi, Père, permets que ces enfants que nous sommes, aucune personne parmi nous ne puisse relâcher ta main pour une raison. Une, pour une raison quelconque, Seigneur, que personne parmi nous ne puisse abandonner ta main. Seigneur, fortifie chacun de nous, mon roi. Oh Dieu, Père, j'implore ta grâce. Je te demande pardon, oh Dieu, ne nous abandonne pas, mon roi. « N'abandonne pas, ô oh Dieu de gloire, tout puissant tes enfants que nous sommes. Fortifie-nous à démérer davantage, à à toi et à espérer encore à toi. » Comme tu l'as montré à travers cette parabole de la femme veuve qui avait un problème à régler la justice. Et tu as dit, voyez-vous, même le juge unique, il a changé de décision parce que la femme a persévéré, elle a manifesté la foi. « Oui, c'est vrai, tout cela est arrivé, le Fils de l'homme reviendra, mais trouveras-tu la foi sur la terre ?»« Parce que tu sais que les temps difficiles peuvent arriver, tout cela est arrivé dans la vie de cette femme, mais il a fallu la foi pour que cette femme manifeste, pour pouvoir sortir d'affaires, pour pouvoir sortir victorieuse, pour pouvoir voir la tête sortie de l'eau. elle qui était en entourée de discuter. elle qui était veuve, elle qui avait perdu son mari, elle qui avait encore à régler un problème à la justice, et cette affaire qui devait encore se régler devant un juge qui était méchant, un juge qui était unique. Oui, les difficultés n'ont pas eu compassion de son état de veuve. Et malgré qu'elle était veuve, des gens ont encore trouvé de quoi l'accuser devant la justice. Oui, les gens ne lui ont pas fait cadeau. La vie ne lui a pas fait cadeau. Mais dans toutes ces choses, elle avait que sa foi. Elle avait que sa foi. Et c'est pas sa foi oh Dieu que les données ont changé. Quand elle a crié à toi pour dire Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse. Je prie que tu fasses justice de la partie adverse de tes adorateurs et de tes adoratrices. Seigneur, fais justice de la partie. Fais-nous fais, fais justice de nos parties adverses. Fais justice à tes enfants de leur partie adverse. Fais justice à tes enfants que nous sommes de leur partie adverse. Tu sais ce qui combat chacun de nous. Tu sais ce qui combat la vie de chacun. Tu sais ce qui combat la vie d'une adoratrice, d'un adorateur. Tu sais ce qui, ce qui combat spirituellement. Oh Dieu de gloire, la vie de chacun de nous. Fais-nous justice de nos parties adverses. Mokaros, Irika on the on the mouth of Seigneur, nous n'avons que toi. Fais-nous justice parce que tu es le juste juge qui détient le dernier mot. Tu as le dernier mot. C'est toi qui peux parler en notre faveur. C'est toi qui es juste. Ce monde est caractérisé par l'injustice. Ce monde ne fait pas cadeau, Seigneur. Il n'y a pas de miséricorde dans ce monde en vérité. Seigneur, il n'y a pas de compassion véritable dans ce monde. Seigneur, ce monde n'est pas un monde qui est fait pour que, mon Dieu, les pauvres puissent en sortir. Seigneur, ce monde n'est pas un monde qui est fait en vérité, pour que, oh Dieu, les malheurs puissent en sortir. Parce que le système de ce monde, est un système qui veut écraser les faibles, et permettre à ceux qui écrasent de devenir plus forts. Mais tu es là, c'est parce que tu es là, que les choses peuvent changer. C'est parce que tu es là, et c'est pour cela que nous sommes des intercesseurs, et nous te demandons, ce soir encore, je prie, que tu changes la situation dans cette nation. Tu changes la situation dans la vie de tes enfants, de chacun de nous. Seigneur, nous élevons la bas avec toi. Fais-nous justice de nos parties adverses dans cette nation. Dans nos différentes familles. Dans nos différents, Seigneur, lieux de service. Dans nos différents lieux, au oh Dieu de gloire, d'habitation. Dans nos différents lieux, Seigneur, de formation professionnelle. Dans nos différents lieux de service. Dans nos différents lieux d'habitation. Dans nos, dans, nos, dans nos pays d'habitation. Seigneur, fais-nous justice de nos partis parce que tu es le juste juge. Ô juge, intervient et parle en notre faveur. Ô Dieu, juste, parle en notre faveur. Nous te confions nos dossiers. Mokarios, Iri, Je te confie, ô Dieu, les dossiers de tes enfants, de chacun de nous. Tu connais les défis de chacun. Seigneur, prends compassion, Père Dieu miséricordieux, prends compassion de nous et agis en notre faveur, pour nous donner encore de témoigner en face du monde, que notre Dieu ne nous a pas justement laissés orphelins, car il fit dans ses promesses, comme il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, que toute la gloire te revienne, parce que ce que tu dis, tu le fais bien, je te bénis pour la vie de Chacun de nous sur cette plateforme, je te bénis pour un frère, pour une soeur, pour une maman, pour un papa. Je te bénis pour la vie d'un frère, d'une soeur, d'un adorateur, d'une adoratrice. Gloire et honneur te reviennent, Père. Louange et magnificence à toi. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sûr, en trop. Tu es le seul dieu, tu es le seul dieu Depuis la nuit des temps, tu es sur le trop. Tu es le seul dieu Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur le trop.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 tu es le seul Dieu, dans les bons, les mauvais moments, tu es sur le trône. tu es le seul Dieu. Oh mon âme, te bénis Seigneur, merci, parce que tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps, oh Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments, tu restes fidèle à ta promesse. Papa, je veux te dire merci ce soir pour cette grâce que tu fais. Oh Dieu de gloire tu es puissant, de parler de ta part. Merci en Dieu de gloire pour la parole que tu mets dans ma bouche pour exhorter une maman, pour exhorter un papa, pour exhorter une sœur, pour exhorter un frère. Merci pour ta grâce qui me suffit. Oh ton serviteur Paul pouvait dire j'ai prié trois fois le Seigneur parce que j'avais une écharpe dans mon corps. Un problème, comme si un montagne de était un problème. Mais j'ai prié pour Sakin Rabos. Il a Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Oui, Seigneur, ta grâce nous suffit, parce que c'est ta grâce qui est la source de salut. Ta grâce est là, même quand les députés sont là. Si ta grâce est là. Tout est là. Si ta grâce est là, c'est OK. Si ta grâce est là, c'est OK. Si ta grâce est là, c'est que c'est OK. Si ta grâce est là, c'est que c'est ok. C'est pourquoi, père, tu as rassuré ton serviteur en lui disant, oui, mon serviteur, certes, tu passes par de tels moments difficiles. Certes, tu sens l'oppression. Certes, tu sens les difficultés. Certes, tu te sens oppressé. Certes, tu te sens essoufflé. Tu te sens oh, malade. Tu te sens affaibli. Mais ma grâce te suffit. Car ma puissance se manifeste dans la faiblesse de l'homme. Car lorsque tu, es, tu te sens faible, c'est là que ma puissance grandit davantage car c'est là où je sens que je, tu as besoin plus de moi. C'est là où je sens que tu as besoin plus de moi. Quand tu t'affaiblis, c'est là où je dois être plus fort pour te soutenir. Alléluia. C'est là où je dois devenir plus fort dans ta vie. Et donc quand tu te sens faible, sache que c'est le moment où je vais te rendre fort, où ma puissance va grandir dans ta vie. C'est pour cela que c'est dans la faiblesse de l'homme que se révèle, se manifeste la puissance de Dieu. Sois élevé à jamais, Père, pour cette grâce de ta présence dans nos vies qui nous donne la force dans nos temps difficiles. Merci encore d'avoir fortifié toutes ces personnes éprouvées par la perte de notre chien. Je veux te rendre toute la gloire pour la vie de toutes ces personnes sur la plateforme qui ont perdu un parent, qui ont perdu un, un, un, un parent proche, qui ont perdu une âme bien-aimée. Seigneur, ta grâce leur suffit. Ta grâce leur suffit. Seigneur, pour ces personnes qui ont des difficultés, Quelconque, ta grâce leur suffit. Seigneur, pour chacun de nous, ta grâce nous suffit. Car tous, nous avons besoin de toi. Il n'y a personne qui pourra dire qu'il n'a pas besoin de toi, même si apparemment tout va bien. Mais Seigneur, en vérité, tu es notre tout. C'est pour cela que nous avons toujours besoin de toi. Sois élevé à jamais, sois glorifié à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À jamais, tu restes le roi de gloire. À jamais, tu restes le roi de gloire. À jamais, tu restes le roi de gloire. À jamais, ouais. À jamais, oh. À jamais. A jamais tu restes le roi de gloire. A jamais tu restes le roi de gloire. A jamais. Tu restes le roi de gloire. A jamais. Eh, eh, eh, à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. A jamais tu restes le roi de gloire. Nous voulons te dire merci, Père, parce que tu es notre roi de gloire, tu es notre père, tu es notre force, notre capacité, notre intelligence, notre sagesse. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais te rendre toute la gloire, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Toi qui es notre tout, toi qui es notre appui, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre capacité, toi qui es notre force, toi qui es la force de notre vie, reçois la louange et la gloire. Toi qui es notre force dans les temps de faiblesse, reçois la gloire. Toi qui es notre richesse dans les temps, Seigneur mon Dieu de gloire, de sécheresse, oh Dieu de gloire, reçois la louange et la gloire. Toi qui es notre force lorsque nous sommes persécutés, Seigneur, par la dignité de la vie, reçois la louange, reçois notre reconnaissance de tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit-tu ta fidélité et ta grâce. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Mon âme te rend toute la gloire. Tu es Dieu et tu es fidèle en tes promesses. Il n'y a point de Dieu qui semblable et comparable à toi. Tu es la parole de grâce de le Tout-Puissant. Le Dieu fidèle, celui qui fait sa parole pour l'accomplir. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu es magnifique, tu es puissant, je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton nom parce que tu es fidèle. Je veux te rendre toute la gloire parce que ta parole est la vérité. Je veux te rendre toute la gloire parce que tu n'as pas changé. Je veux te rendre toute la gloire parce que tu es le Dieu qui reste fidèle en ses promesses. Reçois notre reconnaissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, chers adorateurs et chers adoratrices. Nous allons maintenant aller dans les autres que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Et cela se trouve dans le livre de Luc 10 à partir du verset 30. Luc 10 à partir du verset 30. Luc 10 à partir du verset 30 que je lis. Alléluia. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Vous connaissez certainement plus ou moins ces passages, mais ce soir il va nous faire du bien certainement avec sa parole, par son inspiration. « Il tomba au milieu des brigands. » qui le dépouillait, le chargeait de coups, et s'en allait, le laissant demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme par sa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu par sa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture,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 Alors, bien avant le verset 30, effectivement, il y avait un docteur de la loi qui avait posé la question à Jésus, de savoir qu'est-ce qu'il devait faire, n'est-ce pas, pour hériter la vie éternelle Et Jésus lui a dit que bon, il connaissait, il devait aimer son prochain, il devait, en tout cas, aimer Dieu, aimer son prochain. Et donc, il a posé encore une question, savoir. Quel qui est mon prochain Et c'est ainsi que Jésus a commencé au verset 30, n'est-ce pas Comme nous l'avons vu tout à l'heure, à lui donner une parabole, un, euh, euh, une image, une histoire pour lui donner le sens de ce que c'est que le prochain. Et, et, et c'est cela qui va nous intéresser ce soir parce que c'est vraiment rempli d'enseignements. Nous allons faire l'effort par la grâce de Dieu de retenir certains éléments importants pour notre édification spirituelle ce soir. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci encore pour attention à ce message. La Bible dit, Jésus a pris la parole, donc, et il va dire que voici un homme qui descendait, n'est-ce pas, à, à Jéricho. Il descendait d'abord de Jérusalem, qu'il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Et en chemin, il a été visité par des brigands qui l'ont frappé, qui l'ont laissé à demi-mort, qui l'ont d'abord dépouillé de tout ce qu'il avait et qui l'ont laissé à demi-mort. Et voici que trois catégories de personnes sont passées par là. Une première personne qui était un sacrificateur. Vous savez, le Seigneur ne prend pas ces images envers enfin, nous. Nous savons que tous les éléments qu'il prend dans une parabole sont significatifs pour donner une leçon spirituelle que ses auditeurs doivent comprendre. Alléluia. Il dit un sacrificateur. Nous savons que le sacrificateur, c'est celui-là même qui fait des sacrifices pour le peuple. C'est celui-là même qui est en quelque le représentant. De dieu dans la loi 5,14 c'est celui-là même qui était au devant du peuple qui intercédait auprès du peuple qui était le représentant de dieu c'est celui qui pouvait avoir l'occasion de causer avec dieu et parler à dieu par rapport au sort du peuple c'est quelqu'un qui était un privilégié on pourrait aussi l'appeler aujourd'hui un pasteur on pourrait l'appeler aussi un grand prêtre on pourrait l'appeler en tout cas de tous les noms que vous pouvez imaginer aujourd'hui un grand homme de dieu comme souvent on l'entend et voici que c'est ce créateur-là qui est passé par le chemin, on dit qu'il est passé par hasard, par ce chemin et quand il a vu ce brigand, il est passé ou c'est-à-dire qu'il n'a même pas osé approcher le brigand, approcher plutôt pas le brigand mais approcher celui qui était euh, euh, frappé et laissé admis mort et il est allé et il a compté son chemin. Et nous prenons encore une autre personne qui était un lévite. Et nous savons que les lévites étaient aussi une classe, n'est-ce pas, de juifs qui étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Au point où cela même n'avait même pas dans la loi de, de, de, de propriété propre à eux, si ce n'est que le temple. C'est dans le temple qu'ils travaillaient. Donc toute leur vie était consacrée à l'œuvre de Dieu. C'était donc, une question, on, peut, on peut les appeler les moines aujourd'hui, c'était en quelque sorte des personnes qui avaient tout abandonné pour servir le Seigneur, donc on peut essayer de consacrer entièrement à Dieu. Mais voici encore que il y a eu un Lévite qui est passé aussi par là, mais qui n'a même pas jeté un coup d'œil et qui a contenu son chemin. Et Jésus dit que c'est un Samaritain, alors que le Samaritain, dans l'histoire, c'est que c'était un peu, un peu quand même euh, mal vu, un peu quand même euh, classé de, de, de, de personnes avec qui il ne fallait pas échanger le peuple juif même avait dans la loi il ne devait pas avoir de relation avec euh, les samaritains parce que c'était ils étaient considérés comme un peuple impur et voici que c'est parmi ces peuples impurs là il y a un type dedans un samaritain donc qui est passé par là et lui contrairement aux autres va jeter un coup d'œil il va se précipiter sur l'homme et il va se, il va constater que cet homme-là été blessé il était laissé à demi mort et il va s'occuper de lui il va l'amener euh, quelque part dans une hôtellerie où on va prendre soin de lui, on va le panser ses plaies, on va bander ses plaies, on va s'occuper de lui et voici qu'à la fin, il va même prendre toute la charge de, de, de, de, de, de, de tout ce que cela a coûté. Alléluia. Alors qu'est-ce que le Seigneur, c'est vrai que la leçon principale, il voulait enseigner à celui qui a posé la question qui est mon prochain Il veut dire que le prochain, c'est celui qui fait du bien. Le prochain, c'est celui qui fait du bien. Et nous savons que dans la loi, dans la parole, il a dit « Tu aimeras ton Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu es tu tu à qui tu fais du bien. Tu, »« tu, tu, tu dois effectivement l'aimer. » Mais ici, que je voudrais, le, le, le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est effectivement le fait qu'il y a trois catégories de personnes qui, qui, qui sont passées et il et, et, et, et, et, et, y a quelque chose d'intéressant dedans. Et, vous savez... Le saccateur, peut-être, qui est passé par là, avait son rendez-vous. Il avait son rendez-vous, certainement, comme c'est un homme de Dieu. Donc, il avait peut-être un rendez-vous. Il fallait aller, peut-être, entretenir, euh, euh, euh, aller dans le temple pour servir Dieu. Et donc, euh, il n'avait pas le temps. En passant par là, peut-être, j'ai dit, que bon, on m'attend là-bas, peut-être, pour aller servir Dieu. On m'attend là-bas, pour aller faire les offrandes, tout ça, euh, pour présenter le monde à, à, à, à Dieu, le monde du peuple à Dieu, pour intercéder. Donc, euh, vraiment, je n'ai pas le temps. Et il a estimé que, vous voyez, il a estimé que, euh, euh, regarder à ce temps Ou bien aller s'occuper de ce temps-là, C'était une perte de temps C'était pas certainement important Par rapport à ce qu'il partait faire Et c'est la même réaction qu'a eu le Lévite Le Lévite aussi, il était comment consacrer à Dieu Vous savez, le Seigneur pensait moi pour nous interpeller Nous surtout qui sommes des croyants Nous surtout qui sommes des croyants Et c'est pourquoi il y a une parole qui dit, Où il dit, vous les pharisiens Jésus pourrait dire cette parole Vous les pharisiens, les prostituées on vous dévance dans le royaume des cieux vous qui dites que vous servez le Seigneur, vous n'êtes pas ému de compassion. Vous avez vos programmes qui, selon vous, sont plus importants que faire le bien. En vérité, qu'est-ce que le service de Dieu En vérité, que veut dire servir Dieu Ces personnes, certainement, ont envers leur programme. Ils avaient certainement en tête, euh, ils sont dit, « Oh, mais écoutez, euh, je ne sais pas, hein, parce qu'il y a des gens comme ça qui disent, bon, je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pas un plan d'ailleurs Peut-être que euh, il est tombé là et si j'essaie de, de euh, ou d'une essayons de lui apporter assistance, des gens vont sortir de nulle part pour nous agresser. Ils ont dû certainement penser à des choses pour ne pas réagir. Certainement, certainement, ils ont eu des pensées et eu des pensées, que l'autre a traversé des raisonnements dans le cœur. Ils n'ont ils n'ont pas su déceler la volonté de Dieu. Ce n'était pas aussi le flux du hasard qui passe par là. Je vais vous dire ce soir que souvent, ce n'est pas le fruit du hasard que Dieu permet que tu sois au courant du problème de quelqu'un. Ce n'est pas le fruit du hasard que Dieu permet que tu tombes souvent devant certaines situations. Ce n'est pas le fruit du hasard que Dieu, euh, euh, Dieu t'amène amène à être témoin d'un événement. Et très souvent, on ne fait pas la lecture de ce que Dieu veut qu'on fasse. On passe quelque part... Et on voit une situation et comme peut-être on a notre rendez-vous on a nos, nos besoins ou bien on a nos projets ou bien, on a nos programmes, on se dit que, bon, que je, bon, dans tous les cas, on m'attend pas va aller prêcher l'évangile. Et donc s'il euh, y a, si a quelqu'un qui est tombé. Bon moi, je prêche l'évangile, je, je dois aller prêcher l'évangile. Et on, on passe à côté, on passe outre. Hallelujah. On passe outre sans, nous, sans, sans se rendre compte que en vérité, nous venons de, de, de, de faillir à la volonté de Dieu nous venons d'échouer à la volonté de Dieu. En vérité, que que veut dire servir Dieu En quoi consiste servir Dieu Si tu es sacrificateur, si tu es lévite, ton ce que tu fais là, par exemple, tu sacrificateur, tu fais tu te mets devant euh, l'autel point TCD pour le peuple, c'est pourquoi. En vérité, qu'est-ce que cela qu'est qu'est-ce qu -ce que euh, euh, qu'on appelle ça euh, Fait, quel est le bénéfice de tout ça N'est-ce pas pour, pour certainement pour le bien du peuple quand tu es levé et que tu dis que tu es dans la maison de Dieu, tu es consacré à Dieu, tu dois prier Dieu, n'est-ce pas pour toi-même ton propre bien et pour le bien des autres C'est tellement que tu, dis, tu te consacres pour le bien des autres. Tu te dis tellement que tu. À, à moins que vraiment ce qu'on fait là, ça soit pour nous-mêmes. À moins qu'on chante par exemple pour nous-mêmes. À moins qu'on on, on prie pour nous-mêmes. À moins qu'on adore le Seigneur pour notre propre intérêt. À moins qu'on on, on chante le Seigneur pour notre propre intérêt. Parfois, il m'arrive de me poser la question de savoir, lorsque quelqu'un chante, pardon, il dit, chante le Seigneur, il est chante de Dieu. Est-ce qu'il chante, il chante vraiment pour Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu, ou il chante pour lui-même Parce que c'est vrai, une chose est claire, c'est que, ça on, on, on, on, on ne pourra pas te, te cerner, on ne sait pas ce qui est pas dans le cœur de l'homme. Heureusement que Dieu le sait. Et si tu le sais, tu le sens. Et que tu dis, tu le chantes pour, pour sa gloire. Lui seul il sait dans le fond de ton cœur si tu le fais effectivement pour lui ou pour toi-même. Et ces personnes-là, en vérité, ont montré qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la volonté de Dieu. Ils ont justement raisonné en, en leur disant Mais qu'est-ce qu'il va chercher Parce qu'il y a des gens qui, ont, qui prêchent pour dire Mais il fallait qu'il reste à Jérusalem. Et regardez, si tu quittes Jérusalem pour aller à Jéricho, c'est tout fait normal que tu sois agressé. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le point, qu'est-ce que toi tu as fait Qu'est-ce que toi tu as fait Tu ne sais pas que peut-être là que tu as posé peut saluter cette personne même si cette personne tu ne connais pas son identité. Mais cette personne là, peut-être était un voleur et que c'est parce qu'il a fait du mal à, aux gens que en chemin, il a été agressé. Si c'est le cas, toi ton action dans sa vie peut être salutaire pour lui. Peut être salutaire pour lui. Peut être salutaire pour lui. Tu ne sais pas ce que Dieu peut arriver à faire dans la vie de quelqu'un au travers de ton action. Et c'est pour cela que Dieu permet que souvent on soit témoin de certains événements, témoin de certaines choses. Mais si on ne sait pas faire la lecture spirituelle de ces choses, on va passer à côté de la volonté de Dieu. Ici, le sacrateurs et le, le Lévite sont passés juste à côté. C'est quelqu'un qui était samaritain, qui n'a pas réfléchi. Lui, il a vu un homme. Il a vu un homme blessé. Alors tout de suite, son instinct, c'est qu'il doit... Il doit agir. Et c'est ça la miséricorde. Il est heureux, la miséricorde, Dieu, quand ils retournent la terre. Que ce sentiment. La Bible dit, l'apôtre Paul dit là, quand, quelque part, que dans le dernier temps, les hommes seront insensibles. Plusieurs seront insensibles. Que l'insensibilité ne soit pas notre partage, l'insensibilité vis-à-vis la souffrance des autres, l'insensibilité vis-à-vis la situation des autres, l'insensibilité, même quand souvent tu n'as pas les nouvelles de quelqu'un, comment tu ne sais pas ce que la personne vit, le fait de te mettre à intercéder pour lui, à penser à intercéder pour lui déjà, c'est une sensibilité, c'est une sensibilité parce que tu penses aux autres et que tu intercèdes pour les autres. Même si ce n'est pas l'argent tu peut donner aux autres. Même si ce n'est pas euh, une assistance euh, matérielle que tu peux apporter aux autres. Mais le fait de, de, de lever la voix pour prier pour ces personnes-là, sans savoir même ce qu'elles vivent, intercer ces personnes-là, c'est déjà une bonne pensée. C'est déjà une sensibilité. C'est déjà quelque chose de bien que tu fais. Et c'est ce que le samaritain a fait. Il n'a pas réfléchi. Lui n'a pas réfléchi. Il a vu un homme qui est couché tout de suite... Il faut faire quelque chose. Tout de suite, il faut faire quelque chose. Et la première question, il n'a pas, pas raisonné. Il n'a pas raisonné comme le saccateur. Cela là était censé connaître la justice, connaître la loi de Dieu, connaître la vérité de Dieu, connaître la parole de Dieu. Parce que le c'est quand même quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Les lévites, quand même, ils connaissent la parole de Dieu. On pourrait dire que le samaritain, c'est un païen. Le samaritain, il ne connaît pas la volonté de Dieu. Mais tant bien qu'il ne connaît pas la volonté apparemment de Dieu, mais il a fait la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire aux pharisiens que vous qui vous croyez saints, les, les, les prostituées, vont vous dévancer dans le roi des cieux. Les prostituées, une interpellation pour nous. Et ce soir, je voudrais nous inviter davantage à être sensibles, davantage à, à nous disposer, car s'il y a des situations auxquelles nous assistons, ou s'il y a des situations par lesquelles le Seigneur nous fait passer, par exemple, tu peux en train de marcher ou bien tu peux assister à un événement ou tu peux avec des gens et puis un problème se produit. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur permet des situations. Il a permis ces situations en fait pour éprouver les indicateurs, pour éprouver les Lévites. c'est vrai c'est une parabole. Mais Jésus n'a pas choisi les mots là en vain. Il n'a pas choisi savricateur en vain. Il n'a pas choisi Lévite là en vain. Et puis il n'a pas choisi le Samaritain là en vain. Ce n'est pas pour dire que c'est le Samaritain qui est un prochain. Mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est, apparemment ne connaît pas Dieu. Qui n'est pas considéré comme peu de Dieu. Mais voilà ce qu'il fait. Donc Voilà ce qu'il a pu faire. Contrairement à ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu. Contrairement à ceux qui disent qu'ils ont Dieu dans leur bouche. Contrairement à ceux qui disent qu'ils connaissent la, la parole de Dieu. Vous savez, la, quelque part, la connaissance enfre d'orgueil. Mais l'amour édifie. La connaissance en d'ogue. Pas parce que la connaissance est une mauvaise chose. Vous connaîtrez la vérité, la connaissance de la parole de Dieu est nécessaire. Mais la charité. C'est pourquoi il pouvait dire de ces trois choses-là. Le plus grand c'est l'amour. La foi, l'espérance, la charité. Mais la charité, il dit, si même je connais toute la parole de Dieu, la grande foi, mais que je n'ai pas l'amour. Et ça, l'amour a été manifesté. L'amour a quelque chose à voir avec la miséricorde, la compassion. La Bible dit cet homme passait et étant, étant passé par là, il fut ému de compassion. Revoyons le cœur pour voir si la compassion est encore là. Si la sensibilité vis-à-vis de la situation des autres est encore, bouille encore dans nos cœurs, est-ce que nous sommes sensibles aussi de voir les âmes sauvées Oui, la sensibilité à plusieurs, hein? plusieurs niveaux. La sensibilité vie à plusieurs niveaux. La sensibilité vis-à-vis du salut, est-ce que, est que nous avons cette rage-là de voir les autres sauver C'est ça aussi la sensibilité. Nous avons la rage aussi de voir la situation des autres changer. Est-ce que c'est tout ça la sensibilité cest là. ici, il fait mille de compassion quand il a vu dans son état et il fut touché et il a décidé de se charger de lui avec les moins qu'il avait il n'est pas il n'est pas passé outre comme les premiers les premiers c'est tellement qu'ils sont dit bon moi j'ai un programme moi j'ai des choses à faire moi j'ai d'autres choses à faire et euh, euh, j'ai en tout cas j'ai des affaires. je n'ai pas le temps d'ailleurs même on m'attend à l'église là bas on m'attend pour prier on m'attend pour intercéder on m'attend pour faire telle chose le sacré est parti parce que certainement on l'attend au temple là-bas. Il doit aller présenter les offrandes euh, pour, pour, pour, pour pour prier Dieu pour le peuple. Le lévite a dit, bon, moi je m'occupe des affaires du Seigneur, je suis dans la maison de Dieu. Alors donc, s'il passe par là, écoute, bon, j'ai des choses à gérer. J'ai des choses à gérer dans la maison de Dieu parce que c'est là-bas ma maison. C'est là-bas ma propriété. Donc euh, vraiment, je n'ai pas le temps. Ils n'ont pas su que s'occuper de ce homme là <rire> c'était faire la volonté de Dieu. Un jour, les gens ont posé la question à Jésus. Que devons-nous faire pour faire la volonté de Dieu Il dit, mais la volonté de Dieu consiste à écouter celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé. Souvenons-nous. C'est cela sa parole. C'est cela sa volonté. En quoi consiste le Dieu que nous faisons En quoi consiste notre adoration En quoi consiste l'œuvre le, le, que nous faisons Si ce n'est pas pour faire du bien. Si ce n'est pas que pour exercer la miséricorde. Si ce n'est pas que pour faire le bien. C'est à cela que se résume. C'est pourquoi, lorsque les gens se levaient contre Jésus, parce qu'il faisait des sauts les jours, les jours du sabbat, il dit, mais si un jour du sabbat, votre fils tombe dans un trou, est-ce que vous n'avez pas à le faire sortir du trou? Il a prié pour une femme qui était bossue. Les gens se sont plaints, parce que cela ne respectait pas les normes. Cela ne respectait pas la loi. Mais la loi même là, c'est faite. Pourquoi En vérité, la loi est faite pour l'homme. La loi est faite pour le bien de l'homme. La loi est faite pour l'homme. C'est pour le bien de l'homme. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est le bien. Donc, je suis là pour la question. Mais la femme qui était tenue en captivité pendant combien d'années par Satan, ne fallait-il pas qu'elle soit guérie Donc, si le jour du sabbat, par exemple, vous, là, votre, votre fils tombe dans un trou, là, vous allez le laisser Et ils ont compris que, vraiment, ils voulaient résumer simplement Fais-le, le Dieu, là, à faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Que Sa grâce repose sur nous. Que Son esprit nous anime davantage à faire du bien. La Bible dit à la fin, il dit, Il va séparer ceux qui auront fait du bien et ceux qui auront fait du mal. Et il va dire Venez dans mon repos. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade. Ces toi là qu'est-ce qu'ils vont dire Les toi là au jugement, là, il va dire quoi Quand Jésus va lui dire que. Car on m'a frappé. Des brigands m'ont frappé. J'étais en sang. Il va dire quoi Il va dire, Seigneur, je ne t'ai jamais vu en sang. Moi, je me suis occupé de l'œuvre de Dieu. Je ne jamais vu abandonné en, en, en, en, en, en, en chemin, frappé par des gens. Il dit, mais j'étais abandonné. J'étais nu. J'étais en sang. On m'a frappé. Personne n'a bandé mes plaies. Le Lévite dit dit quoi Le Lévite là, il va dire quoi Qu'est-ce qu'il va dire il sera étonné quand le Seigneur va lui dire, mais écoute, j'étais sur le chemin de, de Jéricho. Sur le chemin qui partait à Jéricho. On m'avait frappé. Et vous ne m'avez pas secouru. J'étais à demi-mort. Vous ne m'avez pas secouru. Mais jamais Seigneur ne t'a vu. Mais de toutes les fois que tu n'as pas fait ça pour ton prochain, pour celui que tu vois, peu importe qui il est, qu'il soit de ta communauté ou pas, qu'il soit de ta communauté chrétienne ou pas, mais à partir du moment, c'est un être humain. Fais parler ton cœur. Toutefois que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que son esprit t'aide à faire, à être sensible à sa volonté. Et à, à, à lire entre les lignes, spirituellement parlant, devant chaque situation. Parce que ce n'est pas le fruit du hasard que le Lévi soit passé par là. Ce n'est pas le fut du hasard que toi, 54 tu es passé par là. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas d'hasard sur la terre. Si tu es passé par là, que tu as vu quelqu'un sur la route, tu devais faire quelque chose. Ne pense pas que c'est ce que tu as fait dans le temple-là, qui est plus que la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse, je ne vais pas être plus long. C'est ce, ce message-là que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour vous édifier ce soir. Restons soudés, restons euh, euh, euh, euh, euh, effectivement dans cet esprit de fraternité. Euh, soutenons-nous les uns les autres en prière et par toute forme de, de, de, de, de choses et encourageons-nous et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous permette davantage de faire sa volonté et de tout faire surtout dans notre cœur, de nous examiner pour savoir, parce que c'est lui qui sont nos cœurs et nos reins, c'est lui qui sait si ce que nous faisons c'est pour sa gloire ou pour notre propre gloire. Quand il lit les pensées des cœurs et nous croyons que nous sommes sur cette plateforme pour l'adorer en esprit en vérité car ce sont là les adorateurs qui recherchent ceux qui le servent sincèrement ceux qui sont disposés à faire sa volonté ceux qui sont disposés à exercer la miséricorde à être des personnes de compassion et des personnes qui n'est ce pas euh, sont remplis de l'esprit de dieu pour savoir que de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans nos temples, mais c'est aussi ce qui se passe autour de nous. C'est aussi ce qui, se, ce qui se présente à nous comme situation. C'est aussi les nouvelles que nous pouvons entendre. C'est aussi ce qui vient à nous comme information. C'est aussi la situation sur laquelle on peut tomber et devant laquelle, euh, face à laquelle le Seigneur veut que nous agissons euh, par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse et soyez davantage fortifiés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que sa main soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.